Bonjour, entrez s'il vous plaît. Nous allons commencer la cérémonie, cérémonie de clôture. Bonjour et, et, et bienvenue euh, après cette nuit en danser. Nous nous retrouvons pour cet euh, événement de, de fin par rapport au programme, on a déjà commencé un quart d'heure plus tard, c'est normal, pas de problème, on est dimanche, on a fait beaucoup de choses les derniers jours, mais là on a maintenant encore deux contributions très intéressantes. Nous avons Manon Aubry qui est assise ici devant, et ensuite nous aurons Tommaso Fatoni. Et ce... qui sont ces gens, nous allons les présenter, et ensuite nous aurons encore euh, la possibilité de conclure. Nous allons aussi vous donner encore la possibilité de vous exprimer. Et après ça, ce sera terminé pour les U-2022. Alors, avant, par contre, nous avons... Nous allons devoir dire beaucoup, beaucoup merci encore. Donc, euh, on va vous présenter euh, l'équipe d'organisation. Bonjour, bienvenue, nous voilà de nouveau. J'espère que vous êtes plus en forme que moi. Ça n'a pas l'air. Asseyez-vous. Oui, donc l'événement a été assez bien, je pense. J'aimerais remercier les personnes qui m'ont soutenu, euh, euh, bien soutenu tout, pendant toute une année pour monter ça. Et je voudrais demander à quelques personnes de venir ici, devant, avec moi, tous les bénévoles qui ont aidé pendant la dernière année. Alors, pour le programme culturel, Harald et Thomas... tous les films, les expositions et tout ça. Euh, J'appelle simplement tout le monde et que transmet quelques petits euh, remerciements, cadeaux. Et ensuite, nous ferons un tour avec tout le monde en bas. La coordination qui vous invite à participer, à aider tous les jours, euh, Tamara, Ralph, Andreas, les traducteurs, tra euh, les interprètes, toutes les personnes qui ont organisé le travail des interprètes, Maria Aval. L'équipe cafétéria avec des, des chouettes choses à manger et à boire. Organisée par Ruben. Les excursions. Tous ceux qui, ont, qui avaient envie de sortir des quatre murs. Organisée par Eva et Sandos. La technique. À côté de nos, nos salariés, nous avons aussi eu beaucoup de bénévoles. Ziggy et Maren. Pas de Ziggy. Si, Ziggy est là. Et de la part de Attack Allemagne, nous avons eu quatre super stagiaires qui étaient bien impliqués. Mais elle a dit. Okay. Qui euh, se sont mis tout derrière, c'est pratique. Alors, il vous faut un petit moment pour descendre. J'aimerais terminer avec. Euh, C'était un congrès international avec une préparation, une équipe de préparation internationale. Je n'ai pas euh, du tout l'idée de. Qui est là, qui n'est pas là, mais tous ceux qui sont là que j'appelle peuvent venir. simplement aussi euh, faire signe ok c'était pour de mon côté je redonne à raouk oui donc merci beaucoup christiane t'en vas pas et hugo s'il te plaît bien là alors avec vous deux je pense que là nous avons les deux le premier qui avec euh, son sa participation infatigable a permis que cet ESU se réalise aujourd'hui. Notre internationaliste Hugo Brown, qui a attaqué Allemagne. Allez, s'il vous plaît. Qui, pendant des années, a insisté pour qu'on pour qu ait une université d'été européenne et là on a eu Corona, donc là on peut de nouveau le faire, on l'a fait. Hugo, nous te sommes très reconnaissants que tu nous as poussé comme ça, c'était une belle réussite, merci beaucoup. Hugo est la personne qui attaque Allemagne, euh, fait en sorte qu'on regarde au-delà du bord de notre assiette, qu'on regarde ce qui se passe dans les autres pays d'Europe. Merci beaucoup. Oh. Voilà. Et vous tous et toutes connaissez Christiane, je pense que personne sur cette ezou n'a encore eu de contact avec elle. Et et quand euh, les gens euh, montaient au bureau, ils disaient toujours la même chose, c'est euh, « Nous cherchons Christiane. » Des choses banales comme « Il y a une porte à ouvrir », mais aussi des choses moins banales comme « Ma voiture s'est faite emmener par la police. »« Je ne sais pas où est ma voiture. » Et Christiane était pendant deux heures au téléphone et a, a, a dû téléphoner jusqu'au bureau de la mairie pour... Euh, récupérer des voitures qui se sont fait emmener. Pendant toute une année, euh, elle a préparé, elle a travaillé pour réaliser cette ESU. Donc, tu as réussi le matin d'être là le matin, fraîche et coordonnée, et de demander quel est le prochain problème que je dois régler. Ça, faut que tu le <rire> faut que tu le supportes maintenant ces applaudissements c'est un, un... des applaudissements bien mérités. christiane est représentante pour toutes les personnes salariées au bureau qui ont travaillé qui ont contribué au delà de leurs compétences parfois merci beaucoup à tout le monde Et donc euh, une belle euh... Fête de fin euh, reconnaissante. Un instant. <rire> Christiane a eu le droit de choisir sa petite pochette. Merci à vous deux. Alors, merci à Christiane et Frauke pour les remerciements. Je voudrais ici vous présenter nos deux contributeurs, contributrices. Nous avons d'une part Manon Aubry ici, I et Tommaso Fattori. Manon Aubry est politique, femme politique française et euh, depuis 2019 membre du Parlement européen. Là-bas, euh, co-représentante... Euh, de la France insoumise au Parlement européen, de la gauche européenne, et Tommaso Fattori est homme politique d'Italie. Il a, créé, part, a organisé le premier social, forum social européen. Il était aussi sur, euh, impliqué sur les forums pour l'eau, le sommet pour l'Alter-Sommet et Florence 10 10. Alors, Manon Aubry peut euh, nous proposer une contribution et vous aurez la possibilité de poser des questions par la suite. Merci beaucoup tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci tout d'abord de m'avoir invité. Je vais parler en anglais et puis, en français malheureusement je ne parle pas assez bien allemand pour tenir tout un discours en, euh, en allemand donc je vais commencer par l'anglais on m'a demandé de parler sur les liens entre les politiques et les mouvements sociaux ça commence où moi-même j'ai commencé je me considère comme militant et je Travaille beaucoup en Afrique sur les droits d'humains. J'ai beaucoup d'images là-bas. Et je travaille aussi pour Oxfam sur les, euh, les inégalités. À ce moment-là, j'ai détesté les politiques. Et je les déteste toujours. Et c'est une question que je me déteste moi-même. Ça a commencé à 2019. On m'a demandé si je voulais euh, être la présidente du groupe du Parlement européen. Et trois années plus tard, je suis là, euh, de ce côté-là. Mon histoire euh, montre beaucoup de questions. J'ai commencé par dire non, et c'était parce que je n'aime pas les politiques, parce que c'est sexiste, il n'y a pas de jeunes femmes, et c'est violent. Et le problème est que je n'ai personne qui m'inspire dans les, politi euh, les politiques. Ok, je travaille pour Oxfam. Je campagne. Et est-ce que j'ai un impact plus fort que dans les politiques? Mais en réalité, pour changer les vies des autres personnes, il n'y a pas une seule chose à faire. Il faut avoir les mouvements sociaux très forts qui luttent contre les, les hommes et les femmes politiques. Et c'est ça la porte que j'ai ouverte pour entrer dans ce monde des politiques. Mais il faut avoir ce monde-là pour changer les politiques. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Il faut coordonner avec les mouvements sociaux et le monde politique, qui sont les deux mondes complètement différents. Je, je ne vous encourage pas d'entrer dans les politiques. Restez comme militants. Mais il faut dénoncer les accords de free trade, euh, les pires accords, libre-échange, les accords de libre-échange. Parfois on se sent tout seul, mais on est plus fort quand on a des mouvements sociaux en dehors des parlements. C'est ça l'histoire de Noops en France. NOOPS a été construit par des liens entre les mouvements de gauche et les mouvements sociaux. En France, il y a beaucoup de mouvements sociaux. En France, les Gilets jaunes, les mouvements de climat, les mouvements pour les euh, pensions et contre la violence. Mais on reste où on est. Les hommes et les femmes politiques ne peuvent pas euh, agir en tant que mouvement. Il n'y a personne dans les politiques à gauche qui voulait écouter les mouvements. Les riches doivent payer plus et les pauvres doivent payer Payer moins et les politiciens ne, ne, ne sont pas d'accord que c'est un mouvement qu'il faut écouter. Les campagnes des élections en France sont très longues. Ça commence il y a une, un an et demi. On il y a 8% des sondages pour la gauche. Il faut faire les compromis. Mais on est radical et on est fier d'être radical. On écoute les mouvements sociaux et on construit sur les mouvements sociaux. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à ce point-là. C'est la leçon qu'on a appris. Euh, enfin, on n'a pas gagné, mais on a fait le progrès. Personne euh, n'aurait pas voté pour nous, mais on était très proche à arriver au deuxième tour. Pendant la campagne, on pensait à apporter ces thèmes. On pensait à défendre les musulmans quand on l'extrême droite, euh, droite les attaque. On pense qu'il faut casser les barrières euh, artificielles entre les problèmes de climat et les problèmes sociaux. C'est le lien entre les deux qui est le, le point clé. Même dans un moment où il n'y a pas d'élection, il y a beaucoup d'actions de solidarité. Particulièrement le collecte de nourriture pendant la pandémie qui pour les personnes qui ont perdu leur travail. Et on a des campagnes pour informer les personnes sur les droits. On a une caravane qui va autour de France et je pense qu'il est similaire en allemand. parce qu'il y a les personnes pauvres qui ont des conditions de vivre très mauvaises. Ils se considèrent eux-mêmes des citoyens à moitié. Mais on essaie de construire leurs droits, d'aller dans les endroits où les associations ne vont pas. C'est comme ça qu'on est arrivé à ce point-là où on a eu les résultats en France. Il est intéressant de voir les résultats. C'est avec les gens on travaille 50%. Normalement, plus de 50% comme 70 ou 80%. On peut. Euh, il y a une compétition avec l'extrême droite. Il est vrai en France que Marine Le Pen et l'extrême droite ne vont pas être si hauts pendant les années à venir. Il faut aller là-bas et dire que l'extrême droite ne fait rien pour les peuples. À niveau social, ils sont contre le hausse du salaire minimum et il faut combattre. En France, le euh, parti social avait l'idée que les personnes pauvres ne votent pas. Pourquoi considérer leurs idées parce qu'il faut considérer plus les idées des personnes euh, qui votent dans les villes. Et je pense que c'est un problème clé pour nous et c'est une leçon qu'on a appris en France. Si les personnes votent, on peut faire une différence. C'est ça où on a eu le résultat de 19% dans l'élection. Et c'est pour ça qu'on a pu, on a pu et créer le nups en France. Et maintenant, on peut changer en français. Alors pour les Allemands, vous pouvez porter des casques et pratiquer vos français. C'est comme ça qu'on a créé la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. On l'a créée, non pas parce qu'on s'est dit il fallait rassembler pour gagner. On l'a créée parce que justement, la question du programme et la radicalité du programme avaient été tranchées par l'élection présidentielle. Et donc, quand on est allé voir les Verts, les socialistes et les autres, on leur a dit que ce qui avait gagné à l'élection présidentielle à gauche, c'était bien la retraite à 60 ans, le SMIC, le salaire minimum à 1500 euros net, la désobéissance aux règles européennes comme les règles de la concurrence ou les règles de l'austérité. Ce sont ces propositions-là qu'il avait, qu avait emporté et c'est sur la base de ce programme que nous avons créé cette nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Nous avons élargi la base sans rien renier de notre ambition, de notre radicalité et de notre proposition. C'est comme ça que nous avons créé la nouvelle Union populaire écologique et sociale, une gauche qui revient à ses fondamentaux, une gauche française, fière de ses valeurs et de sa radicalité, et donc qui s'est présentée ensemble à l'élection législative euh, du mois de juin euh, dernier. Et c'est comme ça qu'un petit groupe de gauchistes à la France insoumise, Né de la tête de quelques-uns, je le dis en toute humilité parce que je n'en faisais pas partie, je vous l'ai dit, je suis arrivée en 2019 en politique, et je n'avais jamais fait de politique avant. Ce, le parti de gauche, qui était, qui regroupait que quelques dizaines de personnes il y a quelques années, est passé de 17 députés à l'Assemblée nationale à 75 députés à l'Assemblée nationale au mois de juin dernier. La conviction qui est la nôtre, c'est qu'en continuant à travailler ensemble et collectivement, et en soutien aux mouvements sociaux, alors nous allons pouvoir créer cette conjonction, ce changement. Vous savez, il y a une phrase assez célèbre, je crois qu'elle est de Schopenhauer, qui disait « Une idée, au début, on pense qu'elle est folle. » À attaque, on le sait très bien, la taxe, la taxe sur les transactions financières. Il y a 20 ans, 30 ans, quand cette taxe était proposée sur la table, c'était considéré comme une idée folle. Puis, elle est combattue. On sait à quel point elle est combattue. Et maintenant, cette idée paraît presque normale. La taxation des profiteurs de la crise, des super-profits, même le Royaume-Uni, même le Royaume-Uni, les libéraux du Royaume-Uni se sont mis à taxer les entreprises qui font des bénéfices exceptionnels pendant la crise. Alors, pendant des années, on a été des fous, on a été des radicaux. Et puis, petit à petit, on se normalise. On se normalise et l'objectif d'après, c'est de, de prendre le pouvoir, mais je le dis, prendre le pouvoir toujours en ayant des mouvements sociaux forts et indépendants. Parce que ce que l'histoire de la France nous apprend aussi, c'est qu'au moment du Front populaire, en 1936, quand en France on a gagné les congés payés par exemple, la gauche est arrivée au pouvoir, c'était le Front populaire, c'était une alliance aussi similaire à celle de la NUP. Mais si les congés payés ont pu être gagnés en France, c'est parce que derrière il y avait des mouvements sociaux qui étaient actifs, qui étaient mobilisés, qui étaient dans la rue et qui ont poussé, qui ont aussi sécurisé ces avancées politiques là. Et donc le jour où une gauche de rupture arrivera au pouvoir, en France, en Allemagne ou dans n'importe quel pays, je sais qu'il faudra compter aussi sur la force des mouvements sociaux, sur leur mobilisation pour continuer à tenir à la culotte, excusez-moi cette expression et pour les traducteurs, pour tenir à la culotte l'ensemble des acteurs politiques et leur dire « Ne nous trahissez pas, nous, nous continuerons à descendre dans la rue, à nous mobiliser, que ce soit vous ou d'autres, jusqu'à temps qu'on ait ces avancées politiques. » Et d'ici là, d'ici notre prise de pouvoir, je pense que l'agenda politique européen nous offre des opportunités de collaboration et de travail collectif. Prenez les accords de libre-échange qui vont se multiplier encore davantage dans les années qui viennent. Prenez... La taxe sur les super profits, je vous le disais, quand euh, j'ai déposé mon premier amendement sur la taxe sur les super profits au Parlement européen, c'était au début de la crise du Covid. À l'époque, on a eu, je crois, 45 voix dans l'hémicycle, notre groupe. Même les Verts avaient voté contre. Et puis, le temps a progressé, le temps a avancé. Et au mois d'avril dernier, la Commission européenne, oui, oui, la Commission européenne, a même dit dans ses recommandations que quand même, il serait bien que les États trouvent de nouvelles sources de recettes et que peut-être ces entreprises énergéticiennes qui se font un beurre pas possible sur le dos des citoyens quand ils payent leur énergie, que peut-être il pourrait être, être envisageable de les taxer. La Commission européenne qui nous donne raison. Alors moi je suis prudente parce que ce que je vois c'est qu'il y a des États comme la France qui continuent à refuser ces mesures-là. Mais je me dis aussi qu'il y a des combats à mener en commun et que souvent, on part un peu seul et qu'à la fin, on arrive nombreux. Et je crois que vous en êtes la démonstration. Et pour ça, on aura plus que jamais besoin de la mobilisation des mouvements sociaux. Donc, merci à vous et que le combat commun continue. Hasta la victoria. Merci. Merci beaucoup. Manon Aubry, maintenant nous avons le temps de poser quelques questions, si elles existent. Vous pouvez venir devant au micro. Tout va bien Pas de questions particulières, ok. C'était une superbe présentation. Et donc nous allons donner la parole tout de suite. Alors, surprenant, déjà, maintenant. Merci beaucoup. Bienvenue à tous et toutes. Et permettez-moi une petite digression. Je voudrais vous remercier pour ces journées que nous avons passées ensemble. Après trois années de pandémie et de distanciation sociale, il était nécessaire de créer de la proximité sociale et de la proximité physique. C'est dans des espaces comme celui-là que nous pouvons de soigner et reconstruire les liens sociaux dans un temps d'atomisation sociale. Et la reconstruction de liens sociaux est un acte politique. C'est un acte révolutionnaire. Ça a aussi à voir avec le, le, le fait d'être heureux. La justice environnementale, la justice sociale et la joie sont la reconstruction de liens sociaux. C'est des relations de coopération, pas des relations de compétition. Ces derniers jours, nous avons discuté beaucoup de, du côté obscur de notre époque. Excusez-moi pour la, la, la définition « dark side » qui a plutôt appartient à Star Wars. Mais le, le côté obscur, c'est la destruction de la nature par le capitalisme financier structurel. La, le, le côté obscur, c'est aussi l'exploitation de l'insécurité dans le travail, qui est un, un droit... Humain fondamental et en un mot la destruction de notre propre vie de nos propres vies nous, a, nous appelons ça de manière synthétique euh, une guerre à multiniveau encouragée par le capitalisme financier c'est bien sûr il y a une guerre militaire au sens strict en Ukraine mais aussi de, dans de nombreuses parties oubliées de notre monde, la Palestine, le Kurdistan, le Yémen, de nombreuses régions africaines. Mais c'est aussi la guerre contre le climat et l'environnement. Disons, c'est la guerre des riches contre les pauvres, euh, et problème de classe. C'est une guerre patriarcale, patriarcale contre les femmes et 20 ans en arrière à portois lagré à Gênes, et puis dans les le premier forum social européen à florence nous avons vu que un, nous avons dit un autre monde est possible et nous le disons toujours et c'est nécessaire à cette époque à cette époque 20 des plus riches de la population possédaient 20 de la planète 80% pardon de, de, la, de la richesse de la planète. Ça, c'est devenu pire. Ce n'est plus 20%, c'est 8%. Des, les 8% des personnes les plus riches possèdent quelque chose comme 82-83% de la, de la richesse mondiale. Les gens super riches pendant la pandémie ont augmenté Selon Forbes, 650 plus que 2020, 650 super riches de plus. Une, une, un voyage, un voyage d'un jour dans l'espace par Elon Musk pollue plus que un million de personnes dans, dans toute leur vie. Un milliard, pardon. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le mythe de la pandémie globale. La pandémie n'est pas le résultat d'une chance. Ce débordement est une conséquence de, de notre, notre système, de notre manière d'exploiter notre système. Cette épidémie si nous n'avions pas coupé toutes les dépens, tout autant de dépenses sociales, si nous n'avions pas implément, implémenté la privatisation des, des systèmes de santé à travers le monde, nous aurions vécu ça différemment. Nous avons, nous avons un problème avec la propriété intellectuelle et la, la, le brevet des vaccins et la médecine qui sauve les vies. Vous vous souvenez peut-être, il y a 20 ans, nous étions à côté de Nelson Mandela, et nous nous battions pour l'accès libre à des médicaments pour soigner le sida. C'est exactement le même problème pour les vaccins aujourd'hui. Un autre point, de troisième point de contexte, la guerre en Ukraine. En plus de faire des, des, des, des mauvaises choses sur le terrain, nous, nous, nous, nous importent des crises économiques. C'est l'économie de guerre, la crise alimentaire en Afrique, les coûts de la vie les... qui sont affectés en particulier et qui affecte en particulier les, les classes populaires. Nous allons voir ça à l'automne. Et pour terminer, mais pas des moindres, euh, nous avons euh, euh, l'écologie qui est une victime des guerres aussi. Si, si la guerre... Il y a des, des, des choses qui ne changent pas. Un, un sociologiste, Galino, un, un sociologiste important italien, a inventé une définition brillante pour décrire le temps, notre temps. Nous vivons dans le temps de, de, euh, des, des, euh, des, des, des, des luttes sociales après les luttes sociales, des problèmes sociaux après les problèmes sociaux. Les médias, l'establishment, nous disent que nous sommes tous sur le même bateau. Mais en même temps, la soi disant classe des gagnants continue une bataille de classe contre la classe des soi-disant perdants. Bien sûr, les gagnants, c'est un terme qui est bien appré apprécié par les gens qui pensent que il faut bien distinguer des gagnants et des perdants, mais il n'y a pas que le côté obscur du temps présent, il y a aussi le côté clair <rire> du côté de, du monde actuel, toujours regarder le côté clair de la vie, la lumière dans la vie, alors vous connaissez peut-être la, la, la vie de Brian, des Monty Python. Et là, ça, Fridays for Future, Extinction Rebellion, le mouvement climat et environnemental, le mouvement pour la paix, le mouvement des femmes, le, le mouvement pour les communs, le mouvement travailleur. La liste est longue. Et sur ce côté clair, il y a beaucoup de pratiques alternatives. Manon Aubry disait, elle parlait de la collecte de nourriture pendant la pandémie, euh, l'agriculture, la communauté produisant des énergies renouvelables, l'économie solidaire en Amérique latine, euh, le mutualisme, le fait de mettre en commun. Tout ça, c ça brille, c'est clair. Ces idées ont, sont sur une base commune et ont un but commun, dépasser l'exploitation extractive de la nature et des humains. La le justice environnementale, de, de dépasser l'exploitation d'humains sur des humains. Donc, pendant ce, cet événement de clôture, nous devons évidemment aussi parler de l'avenir et de nos stratégies. Ainsi, nous pouvons euh, développer une stratégie effective. Nous avons besoin d'une stratégie qui nous permet de gagner, car nous devons gagner. Nous ne pouvons pas perdre et nous n'avons plus de temps. Le mouvement pour la justice climatique nous le rappelle chaque jour. Pour développer une stratégie efficace, nous devons comprendre et analyser nos, euh, nos faiblesses. Nos faiblesses en tant que mouvement. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous devons le faire. Notre faiblesse, n'est peut-être pas l'analyse. Nous l'avons vu ces derniers jours lors des ateliers, des forums. Nous savons analyser, nous euh, savons analyser des modèles économiques, identifier des structures, d'autres dimensions et identifier des crises à de différents niveaux. Je ne pense pas que c'est notre faiblesse cela. Développer des propositions de solutions, ce n'est pas notre faiblesse non plus. Mais malheureusement, nous devons dire une chose. Même si on a raison en ce qui concerne l'analyse et les propositions, ce n'est pas assez. Même si nous avons la solution idéale contre la crise climatique ou sociale, ce n'est pas assez. Nous n'avons peut-être pas la solution parfaite, mais nous avons certaines propositions. Je vais décrire un paradigme. Ce n'est pas assez d'avoir raison. Ce n'est pas assez pour influencer le développement du monde. Avoir raison, ce n'est peut-être pas efficace. Ce n'est pas assez pour faire bouger les choses, pour changer les structures de pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'est notre faiblesse? Notre faiblesse, c'est la fragmentation et la euh, division. Nous sommes dans un contexte international, mais en tant que mouvement, et je pense qu'il y a des exceptions, évidemment, mais euh, dans le passé, nous nous sommes renfermés, nous avons monté des frontières nationales, de plus la fragmentation thématique. Permettez-moi de l'expliquer. En tant que activist, militant pour l'eau, nous avons lutté contre la privatisation des, euh, de l'eau. Ou regardons Black Lives Matter. C'était une lutte contre le racisme. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de relations qui vont au-delà de cela. Il n'y a pas d'objectif commun. Mais en même temps, si nous voulons lutter contre ce système mondial du capitalisme, si nous voulons changer les structures, nous avons besoin de relations stables. Je pense à, au niveau européen, ce n'est pas assez, mais c'est euh, le minimum. Nous avons besoin d'un plan commun. Dans le passé, nous avons toujours euh, essayé de euh, travailler sur des sujets qui ont été dictés par d'autres gens. Mais nous pouvons arrêter de faire cela. Donc, je vous propose une chose. Après ce bel événement, après la grève de climat en septembre organisée par Fridays for Future et Extinction Rebellion, je vous invite à nous réunir du, 13 au, du 10 au 13 novembre à Florence. Nous allons euh, nous réunir avec d'autres euh, organisations européennes. Nous avons un objectif, regarder l'avenir et peut-être moins le passé. Cette réunion en novembre est une étape, c'est une petite étape pour la création euh, d'une union, de mouvement social stable en Europe. Ce sera une réunion en deux parties. La, la première partie sera organisée par des réseaux qui comprendra 30 événements organisés par de différentes organisations. Les deux derniers jours, donc le 12 et le 13 novembre, nous avons prévu de tenir des grandes réunions. Nous souhaitons vraiment... Entrer en contact et avoir des échanges. La question, ce n'est pas de parler de sa pro son propre sujet. Donc, je, nous ne voulons pas que les pacifistes parlent de la paix, des écologistes parlent du climat, etc. Nous voulons autre chose, nous souhaitons établir ou poser des questions intersectionnelles sur des sujets qui nous intéressent tous. L'objectif, c'est une vraie discussion. Ainsi, nous pouvons faire un pas vers l'avenir ensemble et peut-être comprendre pourquoi nous n'avons pas ce lien stable. La première question qui sera abordée lors de notre euh, réunion d'organisation, c'est l'avenir de l'Europe et le rôle de l'Europe dans le monde de demain, notamment en ce qui concerne ce cadre écologique et la guerre en Ukraine. Il y a quelques semaines, le président chinois, Xi Jinping, a organisé un événement avec des pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, et ils ont parlé d'une question, d'un sujet. C'était un nouveau une, une nouvelle euh, transition hégémonique, euh, mettre en place un nouveau ordre pour euh, renforcer l'Orient. La Chine semble essayer de, de d'affaiblir l'euro et le dollar et renforcer un autre ordre monétaire global. Nous rencontrons toujours de nouvelles crises sur le plan économique ou écologique. Nous voyons une démondialisation ou une Rémondialisation mondialisation partielle. Alors, quel est le rôle de l'Europe dans ce monde Quel est notre rôle en tant qu'Européens et militants C'est la première question. La deuxième question est la suivante. Comment pouvons-nous lutter contre l'extrême droite La droite politique réussit encore et encore de faire du progrès car il donne des réponses simples à des questions complexes. Par exemple, la protection en ce qui concerne les questions sociales. Beaucoup d'idées politiques n'ont pas vraiment facilité la vie des gens, notamment dans cette ère néolibérale. Par exemple, la xénophobie. La xénophobie est euh, plus forte là où il y a moins d'étrangers. Ce sentiment, ce n'est souvent pas la haine contre les étrangers, mais de la solitude. Cette solitude vient du monde capitaliste. Avoir raison, ce n'est pas assez, je l'ai déjà dit. Pourquoi ne nous pouvons-nous pas faire bouger les choses Comment pouvons-nous renforcer nos idées dans ce contexte notre démocratie, dans cette ère post-démocrate Quelle est l'influence sur notre politique nationale et européenne Pour résumer, j'espère que j'ai pu expliquer certaines choses J'espère que j'ai pu expliquer notre proposition. Nous souhaitons préparer l'avenir pour améliorer notre présent. Nous souhaitons entendre la nouvelle génération en novembre. Nous souhaitons voir les mouvements de l'Est de l'Europe où Peut-être les côtes du sud du bassin méditerra méditerranéen. Nous souhaitons également entendre les mouvements sociaux mieux connus. Nous avons une espérance, non, un espoir. Nous espérons que notre réunion en Florence nous inspire. Nous espérons établir des liens utiles avec d'autres organisations pour peut-être établir un objectif commun pour gagner ensemble, pour surmonter cette séparation qui nous empêche d'atteindre nos objectifs communs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Tommaso On peut continuer. Alors, je passe la parole à Sonia. Merci. Est-ce qu'il y a une question On va attendre. War doch keine Frage? Okay. Pas de questions, finalement, mais bon, merci d'attendre. Non, ok. Donc, pas de questions, finalement. Si il y a une question, venez au microphone s'il vous plaît. Je parle en anglais In Spain... je vais parler en anglais merci beaucoup je suis contente d'être ici j'ai beaucoup appris sur les mouvements sociaux et le lien avec la politique euh, je parle des mouvements pour la justice sociale la justice de climat et aussi le, le la féminisme mais je veux dire quelque chose je pense qu'on a oublié la justice écologique parce que c'est le droit de la nature en Espagne on a un mouvement social très important qui a passé pendant le Covid, c'était un mouvement nouveau qui a atteint plus de 700 000 personnes qui travaillent avec plus de 500 000 personnes on est allé au Parlement. Tous les hommes et femmes politiques du gauche, du centre, du droit, nous a, euh, ont écoutés. Ils ont compris qu'on lutte pour la justice écologique. La, la justice écologique vient de, de euh, la justice de climat. Et la justice sociale. Ce sont des idées parallèles. Et pendant les. Dans la le passé et dans les années récentes, c'est un problème important. Les droits des personnes et la justice climatique est aussi important. mais je pense qu'il faut protéger la nature. C'est important pour les droits humains aussi. Il faut ouvrir nos esprits. On habite sur notre planète avec une autre réalité qui n'est pas humain, mais la nature a un droit de vivre. Je ne voulais pas euh, ne pas dire. Je voulais vraiment dire ce truc. La justice sociale, la justice climatique et la justice écologique peuvent être parallèle pour combattre pour la nature. Merci. Yeah. Yeah. It's, uh, yeah. Un petit chose, je suis complètement d'accord. Ce que vous appelez justice écologique et justice environnementale sont deux choses qui sont les mêmes et ça fait partie d'un projet de change social. Je crois qu'il faut avoir tous les trois écologiques, environ, environnemental, climatique, social et, et justice écologique et au-delà de justice climatique. Je pense que le truc que j'appelle euh, bonheur, c'est quelque chose de différent. Je peux parler plus tard mais et le point de vue anthropocentrique n'est pas en dehors de la nature, nous, nous faisons partie de la nature donc la justice écologique, environnementale et aussi la justice sociale S'il faut construire quelque chose pour les déchets, hein, le feu, ce n'est pas… tout est connecté. Et je crois que c'est le but. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est un élément important qu'il faut considérer pour les mouvements de change sociaux. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question que on a euh, souhaité seulement autoriser des questions et pas d'autres interventions C'est l'événement de clôture. Malheureusement, les interprètes ne peuvent pas entendre ce que le monsieur dit. <rire> bon, merci beaucoup pour la compréhension. Nous allons continuer. Bon, cela euh, et l'événement de clôture et Maria et moi, nous allons euh, faire une petite ré rétrospective sur euh, les derniers jours. L'Université d'été des mouvements sociaux euh, s'approche de sa fin. Vous avez été 650 personnes venant de 20 pays qui se sont rendues ici. Nous avons était ravi d'accueillir des invités qui ne venaient pas de l'Europe. Dans 11 forums, 4 plénières et plus que 80 ateliers, open space, petits groupes, nous avons pu euh, discuter. Et nous avons passé un temps merveilleux ensemble. De plus, euh, nous avons eu une, euh, un programme culturel euh, impressionnant. Je n'ai pas dansé hier soir, mais j'ai vu beaucoup de personnes danser. Nous avons eu des concerts, des, un cinéma, des euh, pièces de théâtre. Beaucoup ont même été organisés spontanément. Hier, nous avons eu l'opportunité de nous rendre à Garzweiler, au bassin de Lignite, pour visiter le village de Lutzerat. Nous avons soutenu les personnes qui souhaitent protéger ce village. Je profite de cette opportunité pour vous annoncer une manifestation à Lutzerat le 27 août. Les personnes à l'Utzerat ont besoin de beaucoup de soutien dès, dès le 1er septembre, que ce soit sur place ou dans les réseaux sociaux. Allez-y. Maintenant, euh, des dernières phrases. Après, vous pouvez encore discuter ou rentrer. Je voulais dire une chose très personnelle. C'était vraiment une rencontre Tant attendu, après deux ans de pandémie, c'était formidable de nous voir, d'avoir de, des échanges. Cette université d'été nous a montré ce dont nous avons besoin. C'est l'interconnexion internationale, notamment en ce temps de crise que nous voyons aujourd'hui. La solution sera sans frontières et au niveau mondial. Ce ne se jouera pas sans, dans un seul pays. Nous devons soutenir tous ceux qui en ont besoin. J'espère que vous avez pu nouer de nouveaux contacts, que vous avez fait cette expérience de solidarité pour vos luttes du quotidien. Nous espérons vous accueillir une prochaine fois dans une autre université d'été ou lors de manifestations quoi que ce soit. Merci beaucoup et au très bien.